Souriez, vous êtes taxé quand vous achetez à manger, quand vous travaillez pour acheter à manger, quand vous prenez la voiture pour travailler pour acheter à manger, quand vous faites le plein pour prendre la voiture pour travailler pour acheter à manger. Vous êtes taxé et à la fin du mois, il ne vous reste plus rien. Pour moins de taxes et plus de pouvoir d'achat, votez Parti Populaire.